Bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui dans une question, une réponse, on répond à la question d'Aurélia sur le financement d'une formation CPF, une fois que la formation est commencée. Je rappelle rapidement le concept, je prends vos questions qui me sont posées sur Instagram, YouTube, Facebook, en commentaire ou dans ma communauté de clients et j'y réponds dans cette vidéo. Alors Aurélia, on ne peut pas faire financer une formation qui a déjà commencé. Alors, par contre, petite chose, Aurélia, est-ce qu'il est possible de recommencer la formation C'est-à-dire que ben, du coup, on le stoppe et on refixe d'autres dates. Et en fait, à ce moment-là, on fait une demande de financement au CPF. Et là, par contre, oui, ça marche si la formation commence après la demande. En fait, c'est comme ça que ça doit se passer. Les formations commencent toujours après la demande de financement. Mais l'achat peut se faire avant, ça dépend si vous faites fassez par les OPCO ou d'autres manières. Voilà. Mais c'est comme ça, la demande de financement en premier, le début de la formation après. Yes Aurelia et tous ceux qui se posaient la même question, n'hésitez pas à liker, à vous suivre, à vous abonner, à laisser un commentaire autour de cette vidéo si vous avez une question encore plus précise. Et je vous retrouve dans la prochaine session de questions réponses.